Donc euh, maintenant qu'on a parlé un petit peu de techniques pour euh, euh, faire évoluer le sol vers une organisation disons structurale, euh, verticale, positive, avec de la matière organique on va essayer de vous montrer comment euh, différents sols ont réussi à bouger dans le temps et pour que vous puissiez arriver à trouver plus facilement vos repères. Euh, ici on est dans Haute-Garonne, euh, en début de transition, et vous voyez qu'il y a une masse un petit peu euh, compactée hein, entre les deux, bien qu'il y avait un couvert qui était assez développé. Donc le maïs a du mal à traverser, alors qu'on on est sur des sols vraiment très performants. Là, une, un passage dedans à 25 cm aurait été favorable pour ouvrir un petit peu ce sol. Ici, on arrive dans le 70, la Haute-Saône. Dans une parcelle comme celle-ci, on voit tout de suite que l'agriculteur travaille avec un combiné 5-6 mètres puisque la bordure de champ n'est pas compactée, on est sur un sol très argileux et que c'est en fait le trafic dans cette argile-là, la circulation des outils qui a compacté le sol. Le profil le confirme, on a un peu de matière organique en surface, soit, mais on a un profil extrêmement compacté, repris en masse totale, avec très peu d'activité biologique et un très faible enracinement de la culture. Donc en fait, pour remettre ce sol en état, euh, l'agriculteur a dû euh, travailler en profondeur sans bouleverser les horizons euh, remettre du compost c'est quelqu'un qui a porté du compost plus un couvert végétal assez, assez performant et trois ans plus tard on a retrouvé son sol qui avait déjà bien bougé ça c'est trois ans plus tard et, et donc euh, un sol qui a repris une organisation et qui a permis de réussir le semi-direct du blé derrière le, derrière le maïs et le, la réussite du semi-direct n'est pas liée à l'outil ou au semi-direct, elle est liée à la qualité du sol qu'on a réussi à faire évoluer grâce à un investissement mais aujourd'hui on peut faire du semi direct dans cette parcelle euh Ici, on est en Bretagne, dans le Finistère, chez quelqu'un qui a arrêté le, assez récemment le travail du sol. On voit bien les deux zones euh, très contrastées entre la zone très organique de la surface et puis euh, dans le fond, bah, une zone plutôt jaune. Mais on voit aussi que l'arrêt du travail du sol a permis le retour des vers de terre qui commencent à descendre de la matière organique en profondeur. Alors là, il n'y a plus rien à faire, simplement encourager cette activité biologique qui va euh, limiter progressivement cette rupture qui était plutôt organique et plutôt minérale que physique mais qui va fortement limiter cette rupture. Ici on passe en Dordogne dans des sols plutôt argilo-argilo-calcaire. En général dans ces sols-là... C'est rare de rencontrer des vrais problèmes de structure, on peut en rencontrer, mais c'est assez rare. Par contre, on aura des accompagnements au niveau de la gestion de la fertilité qui seront assez conséquents parce que la limitation de travail du sol va limiter énormément la minéralisation et la fertilité disponible pour les cultures. C'est un sujet qu'on reprendra pendant les prochaines rencontres de manière assez, assez exhaustive. Ici, on est en Haute-Savoie, sur un sol argileux. Alors, si on regarde la structure, elle n'est pas extraordinaire. Par contre, à 70-80 cm, on voit encore des racines du couvert entre les gros blocs d'argile. Globalement, ça ne sert à rien d'aller travailler, on n'aura pas mieux. Et il va falloir accepter cette organisation structurelle qui n'est pas 100% favorable, mais le travail du sol n'apportera rien plutôt que dépenser de l'argent et nous mettre en danger d'obtenir quelque chose de pire et puis euh, un sol plutôt argilo-limoneux du centre de la France. On pourrait penser que c'est compacté, mais si on y regarde un petit peu plus près, on voit des fissures qui ont été créées par l'assèchement. Donc en fait, venir travailler ce profil va être plutôt un remuer un pulse ou les pièces d'un pulse sans créer plus de structure qu'il y en avait au départ. Donc dans ces cas-là, bien qu'il y ait une apparence compacte au premier abord, il vaut mieux s'abstenir. Ça fonctionnera très très bien. On aura on a suffisamment pour que ça fonctionne. Et j'ai terminé par ces deux exemples-là qui, qui sont presque voisins. On a sur le côté gauche un profil que j'ai fait dans les parcelles de Tech Bio au lycée agricole du Valentin, euh, donc dans le département de Valence, où là on voit bien euh, un gros problème de semelle de labour, un manque d'enracinement, et c'est certain, on, on me dit souvent que ces parcelles-là où le climat est sec mais quand on voit le manque d'enracinement on comprend très bien que le climat est peut-être sec mais on ne profite pas de l'épaisseur du sol alors que dans un sol voisin où on pratique le semi-direct et les couverts végétaux depuis plus d'une dizaine d'années et eh bien on a un enracinement qui dépasse les 80 cm voire 1 mètre de profondeur donc là on a un sol beaucoup plus résilient donc en fait c'est très intéressant pour le, le premier le premier profit, on a déjà l'exemple de ce qu'on peut obtenir. La difficulté, c'est que on va pas transiter de la situation A à la situation B simplement parce qu'on a changé d'outil, simplement parce qu'on a un intrant différent, simplement parce qu'on a mis un couvert végétal. Il va falloir mettre en place tout un processus de changement, de respect du sol. Mais on sait qu'on peut transiter vers ce sol qui va mieux. Et donc ça, c'est déjà un élément rassurant et qui est plus que rassurant, même motivant pour s'engager dans ce changement.